Bonjour à tous, j'aimerais faire ce matin une analyse sur la situation, euh, où est-ce qu'on en est. On a eu une euh, course assez forte euh, des indices, euh, je parle de Dow Jones, euh, Standard Poor, euh, euh, Nasdaq euh, depuis le mois de décembre. Sur le long terme, on peut penser que c'est un, une poursuite à la hausse, euh, on va rebattre les nouveaux sommets, je pense pas, c'est le sommet qui est très long terme. Euh, qui se dessine. En fait, c'est depuis euh, février 2018 où on a eu euh, une cassure de cette tendance à la hausse long terme. On est remonté, on a eu la, la, la cassure qui s'est faite euh, évidemment au mois de décembre et là, on se retrouve encore une fois euh, à euh, la croisée des chemins. Euh, si on regarde, tout à l'heure on va regarder ça, le Dow Jones, euh, Nasdaq, ainsi de suite, on voit très très bien que le les indicateurs comme le RSI euh, n'ont pas réussi à nous convaincre qu'on était reparti vraiment à la hausse, malgré qu'il y ait qu plusieurs sites euh, qui nous, les médias traditionnels au niveau économique, MarketWatch, etc., The Street, qui nous parlaient qu'on est retourné dans un marché haussier, mais la réalité est loin d'être là. Mais habituellement, de manière personnelle, je, je m'intéresse beaucoup, beaucoup à l'économie, donc je regarde les. Plusieurs euh, sites, euh, ben, sites euh, des sites même gouvernementaux, euh, au niveau de la Fed, euh, au niveau de l'économie, ça va vraiment pas bien. Là, euh, on, oui, l'emploi, on.. on on dit qu'on est rendu à 3%, ça vient de sortir les derniers chiffres. Par contre, on a eu seulement 20 000 créations d'emplois, mais c'est pas là-dessus que je m'attarde. C'est les chiffres de la macro, macroéconomie au niveau de la croissance, au niveau d'un dry index, c'est catastrophique, tout. Tous les, in, les indicateurs économiques euh, sont catastrophiques en ce moment. Et malgré tout, la bourse a continué à monter. Mais ce qui s'est passé, euh, on n'a pas entendu parler beaucoup de ça, mais si on fouille un peu, c'est facile à vérifier. C'est qu'on a eu, euh, depuis euh, le mois de décembre, le, le crash qu'on a vécu, euh, beaucoup, beaucoup de banques centrales, euh, dont la Fed, qui l'a fait d'une manière très, très discrète, a continué à réinjecter des capitaux dans le marché pour essayer de booster encore une fois les indices. Euh, ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que lorsqu'on, les banques centrales euh, installent des capitaux, euh, je comprends même pas leur logique, je comprends même pas pourquoi qu'ils font ça, il y, y a rien à comprendre, dans le fond, euh, dans un libre marché, on laisse aller le marché tel qu'il, où, où est-ce qu'il doit être, les indices boursiers, je parle des, des, euh, des bons du trésor, je parle aussi des actions, on laisse aller et puis euh, les corrections sont normales dans les cycles, euh, à la fin d'un cycle comme on est là, au contraire, les banques centrales, euh, sans Tête à réinjecter encore des capitaux, euh, de sorte qu'on se trouve à être dans une économie euh, art, absolument artificielle, qui, euh, oui, euh, les bourses euh, montent, mais euh, la réalité, c'est que euh, les situations sont vraiment, vraiment catastrophiques. On a eu euh, la, la nouvelle la semaine dernière euh, 400, oh, j'ai pas le chiffre exact, 468 fermetures. Euh, euh, de, de magasins aux États-Unis en 48 heures, et là, euh, ça, ça, ça ça se finit pas, ça termine pas. Euh, on a encore beaucoup, beaucoup de fermes est C'est sûr qu'on est, est, qu est dans un changement vraiment important au niveau euh, de la manière de consommer. Euh, on consomme de plus en plus en ligne. Euh, C'est la raison pour laquelle Amazon euh, pète de nouveaux records encore, parce que on, on, on poursuit... Euh, euh, des achats euh, euh, qui vont de plus en plus euh, être en ligne. Donc, euh, on peut acheter à peu près n'importe quoi euh, en ligne. Les, les livraisons, les compagnies de transport euh, malgré que beaucoup de compagnies de transport, dont FedEx, euh, ont vraiment de la difficulté. Euh, donc, on voit qu'il y a une décroissance économique en ce moment et euh, ça se reflète pas encore d'une manière euh, absolue sur les indices boursiers, mais pour moi, c'est une question de temps. Euh, donc, c'est un peu au niveau de l'économie. Euh, il y a aussi la la fameuse, fameuse yield curve qui euh, habituellement avertit toujours d'une récession, mais là elle est inversée, c'est clair, euh, c'est inversé. Donc il euh, y a plein plein de signes euh, qui euh, nous démontrent que l'économie euh, euh, s'en va nulle part et au contraire on est en, euh, avec tout. Tout l'argent, toutes les politiques monétaires, monétaires qu'on a faites depuis 2009, on s'en va absolument nulle part. Euh, euh, donc, euh, je m'attends à une très bonne correction boursière. Ça va se... ça par ça. et puis là, le, le marché va résorber tout ça. Euh, il y a aussi au niveau de l'art, c'est bien entendu, je veux parler de l'or, pas parce que je suis un pro or, mais je, je pense que c'est l'endroit où on doit investir. Ce qui est arrivé, euh, le 20... 4 décembre, dans ces coins-là, quand euh, ça a craché, on a vu euh, que l'or, avant, avant ça, avait commencé à monter, au mois de mai. donc on a eu une recrudescence de l'or et de l'argent, de le métal. Le métal excusez, les, les, les minières ont moins monté, mais on suivi quand même le mouvement d'une manière plus modeste. Et puis là, ce qui s'est passé euh, dernièrement, c'est que l'or a cassé, il était rendu au-dessus de 1300, 1350. On a atteint 1350 et là, on est tombé à 1200, le creux, c'est tout douce, hein? je ne sais pas, là, le vendredi, on devait de remonter, c'est que probablement qu'on va avoir encore de la turbulence dans l'or, mais on voit très très bien que si le marché, euh, on est dans cette situation-là, si le marché euh, tombe, euh, euh, le, le, la valeur refuge par excellence, c'est l'or et l'argent, les et les on revient encore dans ce, ce pattern-là, euh, peut-être un peu à retardement parce que j'aurais cru qu'on <coughs> qu aurait euh, euh, Peut-être euh, vu euh, une montée assez impressionnante de l'or, vu euh, tout ce qui arrive, euh, vu la situation économique mondiale, mais non, ça, ça va lentement. Euh, donc, est-ce qu'on va enfin casser le 1370 C'est à peu près ça qu'il faut casser pour que l'or s'envole. L'or, euh, l'argent, la, pareil, est le petit cousin de loin de l'or. Euh, euh, je ne sais pas quand que ça va arriver. Éventuellement, ça va arriver. Euh, on imprime beaucoup trop de monnaie, euh, surtout aux États-Unis. Euh, la dette, euh, on a atteint ça dernièrement. Euh, les États-Unis doivent euh, 22 000 milliards de dollars. Euh, C'est ce qu'ils ont de dette là, envers euh, euh, tous les créanciers, les bons du trésors qui sont mis un peu partout. Euh, la création monétaire euh, est devenue une vraie folie euh, ça représente 67 000 euh, <coughs> excusez 67 000 dollars euh, euh, par tête de pipe <rire> par habitant euh, sur, euh, aux États-Unis euh, qui sont en, en, en, en dette à, à leur naissance soit 67 000 dollars tout le monde donc euh, c'est assez catastrophique et puis le prix de l'or il y a un site que je vais vous montrer tout à l'heure. le prix de l'or euh, devrait être à peu près vers les 5000 dollars euh, si euh, on se, se fie à, à la réalité, parce qu'on sait très bien que euh, l'or est manipulé, les gouvernements veulent pas voir euh, l'or euh, prendre la place du dollar américain. Et on a eu un petit du dollar américain, mais à long terme, je pense que euh, le dollar devrait corriger. Euh, euh, même si c'est une situation euh, économique est très, très dangereuse lorsque le dollar ne euh, corrige pas. De, donc, on va, euh, on va regarder ça euh, tranquillement. Euh, on va aller... Je vais ouvrir... Euh... Ça sera pas long. Oh, excusez. Ok, je suis dans ma météo. <rire> On va aller voir ça euh, tranquillement. On va commencer par euh, USDSM. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est un, un site qui est assez bien connu. Euh, ça se trouve à être... Euh, tout simplement, ce que les, un peu, un paquet de statistiques au niveau des États-Unis qui est réel, Ici, on voit que la dette nationale est de 22, on a dépassé le 22 000 milliards. Euh, donc, ça continue à monter de manière folle. Euh, ça, c'est très, très intéressant. Tout les, le budget, qu'est-ce qui est gaspillé à, à tous les niveaux, là. Ça donne quand même une très, très bonne idée. Si ça vous amuse à aller voir les statistiques, euh, c'est le site pour ça donc euh, c'est euh, us euh, et puis paquet paquet de statistiques peut-être vous faire euh, vous montrer ici euh, le dollar euh, gold ratio maintenant on serait euh, à peu près vers le, dans une euh, économie logique à 5400 dollars ici et euh, euh, c'est sûr, puis au niveau de l'argent c'est euh, 670 dollars, mais on a euh, une manipulation de, de l'or et de l'argent qui n'est euh, qui pas, réelle, qui est pas euh, réelle. Un jour, peut-être que tout va se replacer, puis on va voir, <coughs> voir l'or euh, vraiment euh, y aller euh, euh, d'une manière euh, absolue. Euh, donc, euh, on va aller tout de suite voir les graphiques. J'aurais voulu peut-être prendre un peu de temps pour euh, aller euh, vous montrer certains graphiques économiques, mais je vais le faire avec euh, mon logiciel ici. Euh, on va aller voir euh, l'art. Excusez. Indice. On va commencer par euh, Standard Poor's, ce qui arrive, la situation n'a vraiment pas changé. On est ici euh, rendu au, au sommet, on a eu la cassure, là je me trouve à être sur un graphique euh, heb hebdomadaire. Et puis là, j'avais tracé une ligne ici, comment qu'on s'en allait à la descente. Et euh, on est là. là, on est en train de corriger. Euh, ce qui me semble, le graphique long terme semble m'indiquer vraiment qu'on a, on a cassé ici. On voit très très bien euh, quest ce qui est arrivé septembre, octobre, novembre, décembre 2018. Mais déjà on avait eu euh, la casseuse qui est arrivée un an avant, en février. Donc euh, on poursuit tout simplement la tendance à la baisse. Allez voir euh, peut-être sur euh, le graphique mensuel. On va voir les 56. Regardez où est-ce qu'on est rendu. Euh, ça semble vraiment, vraiment le sommet ici qui euh, va continuer sa chute vers le bas. Dans John, c'est pareil. Nasdaq, la même chose, à peu près. On va analyser ça de plus près et puis comme je vous avais dit euh, la dernière vidéo ou euh, l'avant dernière vidéo si on regarde par exemple sur le sommet du Nasdaq parce qu'on a eu une folie des technologies quand même aujourd'hui euh, par les dernières les dernières années à cause de de FANG, euh, Facebook Amazon Apple euh, Google euh, euh, Netflix, euh, tout, tout, toutes les technologies, on est, on est allé vraiment dans l'exagération. Et puis le sommet qui s'est dessiné ici en 2000, eh bien là c'est très très semblable à, à ce qu'on qu vit aujourd'hui. Donc euh, ici je regarde ce qui est arrivé. On a une petite reprise comme ça, et on est retombé à la baisse jusqu'en 2002, puis c'est reparti en 2003, c'est à peu près la même chose ici qu'on vit, ça c'est sur le long long terme. Au niveau euh, de l'or, au niveau de l'or, eh bien, là j'ai tracé un triangle long long long, long terme, on, ce qu'on avait connu depuis où c'est cette montée ici on avait connu de montée, on a reconnu un, un, une cassure ici, euh, si je, je trace mon, bon, j'ai tracé mon, mon, ma ligne donc, qui me donne à peu près une indication, d'après moi on aurait cassé, j'ai fait un triangle symétrique pour euh, vraiment que vous puissiez euh, voir qu'il y a une pression qui s'exerce sur... Euh, cette tendance à la baisse-là qui devrait casser bientôt et on doit absolument casser le 1364 pour repartir à la hausse. Donc, c'est la situation de l'or. Euh, euh, il y a eu plusieurs tentatives, euh, euh, juillet 2016, euh, ici, euh, euh, février 2018 aussi, lorsque ça, vous voyez, une, la corrélation euh, inversée. Quand qu on a euh, les bourses qui cassent, euh, le la, la refuge par excellence, c'est l'or. On, on retourne dans l'or. Il y a eu une tentative, ça n'a pas fonctionné. On vient de revoir une petite tentative, mais pour moi, que, qui n'est pas terminée. Donc, ça va être à suivre. Euh, c'est la situation de l'or. Si je regarde les indicateurs, euh, le RSI, bon, ben ça, ça se promène. Le, le MAC, lui, on a croisé à la hausse, mais c'est pas encore d'une manière euh, claire, claire, claire et précise. Il euh, y a une pression à la hausse. Ça va être à suivre. Euh, plusieurs disent qu'on va atteindre le 1,400 euh, euh, au niveau du prix de l'or US, je parle. Euh, parce que souvent, on regarde simplement rien que le graphique de l'or euh, relié au dollar US, mais dans, autres, dans plusieurs autres devises en ce moment, on est vraiment dans un marché aussi au niveau de l'or. Ça se poursuit euh, euh, ça va très bien, mais vu que c'est la devise américaine qui prime, euh, c'est à cause de cela qu'on observe plus le prix de l'or au niveau de la devise américaine. Et au niveau de, du dollar américain, justement, on a eu une hausse ici dernièrement euh, qui <coughs> pourrait, sur le long terme, nous faire penser qu'on retourne à la hausse. Donc, euh, c'est à suivre. C'est vrai que le dollar américain est très fort, euh, continue à montrer des signes de force euh, et on sait que c'est... La corrélation est négative au niveau de l'or. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, être attentif, être prudent. Euh, c'est ce qui me fatigue en, en me disant est-ce que le prix de l'or va comme monter si le dollar monte. Euh, habituellement, on a vraiment une corrélation négative. Mais ici, euh, on a l'air à poursuivre un mouvement aussi. On va voir ce qui va arriver parce que sur le long terme, le sommet qui est arrivé ici en, en 2001, on a eu une très longue descente après, ensuite, là. Et puis là, on a remonté un peu, mais à long terme, est-ce que ça ces deux sommets sublime? Et puis, on va retomber. Je ne sais pas, c'est à suivre, là. En tout cas, c'est le, la, la, le dollar américain, long, long terme. Euh, pour terminer, je vais aller voir le Bitcoin, parce que, dans le fond, euh, on en parle de moins en moins. La folie est terminée. On a eu un petit soubresaut, mais le... le Excusez, le long terme là, démontre encore qu'on on, s'en va vers le, la valeur euh, des crypto-monnaies ce qui, ce qui devrait être tout simplement la, la vraie valeur euh, quelque chose de très très très euh, puis plusieurs cryptos vont tomber, Donc, là on est encore à dernier mouvement de vie peut-être si le Litecoin qui monte mais je pense vraiment que pour moi c'est fini, c'est euh, la folie des cryptos est terminée, puis ça va s'effacer tranquillement. Quelques-unes vont résister, mais peut-être dans une couple d'années, on pourra euh, acheter régulièrement avec euh, du, des crypto-monnaies, mais il va falloir qu'il y ait vraiment des grands changements. C'est ce qui, je pense, qu va, ce qui va arriver bientôt au niveau euh, de la, des dollars, de la dollarisation de l'économie. En ce moment, on est on a tous les dollars, euh, c'est... Euh, on imprime de la monnaie, toutes les grandes banques centrales impriment de la monnaie à outrance pour euh, soutenir l'économie. C'est de, des, des faux catalyseurs qui peuvent tout simplement créer des problèmes encore plus grands lorsqu'on va se réveiller et on est prêt de vivre tout ça. Donc, euh, on se revoit bientôt. Merci.